Jolene Hermes sont sur le point de rencontrer Pucci on a vu un nouveau manière de stand qui est là pour le protéger. Bienvenue sur cette review de l'épisode 28 de Stone Ocean qui commençait avec du coup Jolene Hermes et Emporio qui sont arrivés devant l'hôpital. Et du coup ils sont arrivés en prenant la moto de Riquel. Parce que moi je me disais, mais je pense qu'au prochain épisode Riquel il va être avec Jolene Hermes et Emporio. Et ils vont lui parler, ils vont lui expliquer pourquoi ils essaient de le retrouver. Et peut-être qu'ils vont réussir à le rallier à leur cause ou un truc comme ça. Parce que Riquel vraiment j'ai l'impression que c'est un bon, tu vois, il a l'air d'être une bonne personne. Mais c'est juste qu'il a pas eu les bonnes informations, il était pas dans le bon camp et tout. En fait pas du tout, ils l'ont laissé traîner. C'est-à-dire qu'en plus se rappelle hein, il, était... il était au sol. Ils l'ont laissé traîner là-bas du coup. Maintenant ils sont devant à d'appeler la fondation Speedwagon en fait pour le rendre le disque de Jotaro. Mais du coup là la fondation Speedwagon ils ont les deux disques c'est à dire celui du stand et celui de l'âme enfin de la mémoire et ils ont aussi le corps qu'ils avaient mais en plus on se rappelle qu'ils avaient mis des trucs à Jotaro pour voir son pouls sa respiration etc mais du coup son corps là il est inanimé et je me demande est-ce que avec les deux disques ils vont pouvoir le réanimer parce que vu que c'est le pouvoir de White Snake et du stand de Pucci est-ce que tout le monde peut le faire est-ce que tout le monde pourra rendre la vie à Jotaro ou alors c'est forcément Pucci mais je pense qu'ils vont pouvoir le faire et à mon avis Jotaro il va arriver d'un coup il va faire une entrée fulgurante ça va être incroyable j'en suis sûr mais du coup là il y a Jolie et qui rentre dans l'hôpital et pendant temps vous voyez Pucci qui était avec Versus donc c'est le nouveau manière de stand et avait écrit sur une feuille des informations sur le corps de Versus et Pucci quand il s'est mesuré je crois qu'il a eu les mêmes informations c'est à dire que eux ils ont un lien en commun ou alors peut-être que justement c'est lié à l'étoile Joestar, et du coup Versus aussi il a l'étoile Joestar, ou un peu comme ça et du coup il fait partie des 3-4 présences que Jolene ressent et du coup pendant qu'il parlait on avait vu que le garçon qui était rentré juste avant d'urgence parce qu'il s'était pris une balle là il est sorti du gâteau même en plus on voyait sa tête qui sort ses mains qui sortent et tout et il disait que c'est son père qui lui a tiré dessus et carrément en plus il avait tiré une balle et la balle a traversé la porte et il a tiré sur son père donc ça veut dire que là ce qui s'est passé c'est que Versus a son stand pour recréer un événement qui existait et en fait ça on va en parler après on va expliquer juste après le pouvoir de ce stand mais du coup là on voyait qu'il l'a utilisé pour la première fois pour le tester il y a Juline qui l'a remarqué en plus elle était en dehors de la porte enfin en dehors de la pièce elle a remarqué que c'est quelqu'un qui est en train de découvrir son stand et du coup Juline et Hermès elle voit qu'il y a un trou dans la pièce donc elle rentre et Juline n'est passe un fil de son stand à Hermès comme ça tu vois ça peut la tenir et si jamais il y a une urgence ou un truc comme ça tu sais elle doit remonter au moins elle a juste à tirer et ça la ramène donc Juline elle saute et elle se retrouve dans un avion donc elle comprend pas ce qui se passe même en plus elle voyait que les gens quand ils lisaient le journal c'était en 2005 donc elle l'est perdue elle essaye de remonter mais ça comme elle peut parce que tu vois au fil, c'est encore le... le portail qui lui a permis de rentrer, elle peut encore passer par là. Donc elle remonte et au-dessus de l'avion elle croise un stand qui voulait couper le fil en fait pour l'empêcher de remonter. Et ce stand c'est Underworld, donc le stand de Versus, le nouveau personnage de cet épisode. Donc là elle commence à se battre et Jolene ce qu'elle a fait, c'est qu'elle constante, elle a envoyé un stylo dans la gorge de Underworld. Et du coup, vu qu'il était blessé, il est reparti, mais Julie, Elle commence à comprendre que cet avion il vient du pouvoir de ce stand. Et en fait, pendant tout le combat, il y avait Pucci et Versus qui étaient en train de regarder. Et Pucci il a dit à Versus que c'est pas la peine de la combattre parce qu'elle a plus d'expérience que lui. Elle va forcément le battre en, en combat 1v1, tu vois. Donc il a dit c'est mieux attendent ici pendant 3 jours, tu vois, le temps qu'il y a la nouvelle lune, au moins ils sont en sécurité et tout y a pas de problème et Jolene du coup pendant ce temps elle a demandé à Hermès de remonter donc elle est remontée mais le problème c'est que Hermès quand elle a tiré elle a vu Sport Maximum donc Sport Maximum qu'on avait vu avant même en plus avec son combat quand il y avait encore FF des FF d'ailleurs qui est morte ça c'est dommage une mort triste mais bref du coup Sport Maximum il est revenu elle elle se disait est-ce que c'est un fantôme ou un truc comme ça et lui il a dit que non en fait c'est un souvenir de la Terre et là parce que la Terre en fait elle enregistre les souvenirs et Underworld de Stand de versus du coup ce qu'il a fait c'est qu'il a ramené à la vie le souvenir de la Terre et du coup Hermes elle est prise par les émotions parce qu'elle a tué celui qui a tué sa soeur. et du coup là il est revenu mais sous forme de souvenir et tout elle elle lui a mis un coup et le truc, c'est qu'elle est tombée. Donc ça veut dire que là elle est avec Joline et toutes les deux elles sont dans le trou et elles seront obligées de faire face à Pucci et Versus et du coup le pouvoir de ce stand. Et du coup là Joline Hermès, elle se retrouvent dans l'avion et une hôtesse de l'air qui leur dit que dans cinq minutes l'avion va se crash. Et même carrément elle leur dit qu'il y a la tête d'un passager qui va venir dans son ventre. Et elle ouvre sa chemise et on voit carrément plus il y a la tête du passager pleine de sang et tout, c'est dégueulasse. Mais ça fait réagir personne en fait. Et en fait, la raison pour laquelle ils réagissent pas, c'est parce que eux, c'est juste des souvenirs en fait qui revivent la même chose. Donc tu sais, limite ils sont programmés si avant ils n'ont pas réagi. Donc là ils vont pas réagir. Et Joline et Hermes, elles veulent sortir de l'avion donc elles mettent des coups et tout. Et carrément il y a l'hôtesse de l'art qui leur dit calmez T'es pas de coup, je sais pas quoi. Johnny commence à s'énerver, tu sais, carrément elle la chope Elle lui dit ramène-moi chez le pilote. Et elle veut aller voir le pilote pour empêcher l'avion de se crash. Et test elle lui dit qu'on peut rien y changer. Parce qu'en fait, dans tous les cas, l'avion va se crash. Et ça, ça fait partie de l'événement. Donc en fait, là, l'histoire, elle est obligée de suivre son cours. Tout ce qui s'est passé en fait il y a 6-7 ans, c'est obligé de se reproduire. Et à côté, il y a Pucci qui ressent la présence de Weather Report. Donc il dit à Versus de faire plus vite. Et Versus il commence à mal lui parler. Il dit vas-y ferme là ou je sais pas quoi. Donc j'ai l'impression que Versus c'est un personnage qui est assez spécial en vrai. Après, bon, tous les personnages de jeu sont tous bizarres. Mais là, tu vois, lui, j'ai l'impression qu'il y a un truc spécial dans sa personnalité ou un bail comme ça, tu vois. Et bref, du coup, il dit à Pucci parce que là le crash il doit être à 21h33, il est 21h31. Donc en fait comme je disais l'histoire doit suivre son cours. Et si le crash il doit être à 21h33, si on peut rien y changer dans tous les cas ça va se passer. Et il avait dit que son pouvoir il déterre les souvenirs de la terre, ou truc comme ça en plus tout à l'heure il disait la terre elle, elle enregistre les souvenirs et tout. Et en fait ça j'ai l'impression que c'est une allégorie, c'est-à-dire que son stand il rend concret le fait que souvenir tu vois il soit concrétisé, tu sais il redevient, il redevient concret. Il y a des gens qui le vivent. Même en plus le truc de déterrer, c'est-à-dire que là tu vois ils ont fait un trou, ils sont en train de creuser et tout, et ils ont littéralement déterré des souvenirs de la terre. Et du coup à la fin il y a Jolene qui regardait dans le et on a l'impression que sur son visage, elle a réalisé un truc, tu sais. En plus, c'est souvent ça de Jojo de réaliser, hop, tu sais, d'un coup, ça vient. Et dès que tu as réalisé, dès que tu as compris le pouvoir d'un stand, bah, comme par exemple avec les Tiges, là, avec Rikiel, tu sais, par exemple, M.P.O., dès qu'il a compris que c'est que la chaleur et tout, là, ils ont pu le vaincre. Donc je crois que elle a compris le secret du stand de Versus. Et peut-être qu'elle va réussir à faire quelque chose ou quoi, donc en vrai, je sais pas. Donc en vrai, je pense qu'au prochain épisode, Jolin et Hermes, vont battre Versus. Et Pucci, va s'échapper, sauf que quand il va s'échapper, il va croiser Weather, Report et Anasui. Vu qu'il ressentait leur présence, ça veut dire qu'ils étaient presque arrivés, ils côté. Et du coup, en plus, vu qu'il reste trois jours avant la nouvelle lune, tu sais, c'est juste une question de temps, cest dire qu'il doit temporiser en vrai jours. Donc, en en vrai c'est très peu 3 jours. Si jamais il arrive à assez temporiser pour atteindre le paradis en vrai. Ça pourrait être incroyable du coup de voir concrètement en fait ce qu'il veut dire. Donc en vrai on verra au prochain épisode. Hein. Du coup j'utilise et je propose l'arrivée de l'épisode 29 de Ocean Et on verra si j'ai raison. Donc bon visionnage et à tout de suite.